Bonjour. Alors la blague du jour, euh, ces deux potes, ils sont au bistrot et il euh, y en a un qui dit à l'autre, il dit, euh, dis donc j'ai appris que t'avais euh, épousé une, une une des deux jumelles Balec. Ah, tu dis, ouais. Ah, il dit, mais euh, comment tu fais pour les reconnaître, euh, ça doit être chaud, quoi, non Ah, il dit, ah oh, pour l'instant, j'essaye pas. Hein.